Le thème cette année était la peur. À la médiathèque, de nombreux participants se sont prêtés au jeu d'enregistrer leur voix afin d'avouer leurs pires peurs, les bruits qui les terrifient, mais aussi de lire de courtes citations étranges. Alors, bon frisson et bonne écoute Bonsoir Il est maintenant l'heure de laisser les bibliothécaires achever la préparation de votre nuit de la lecture. Nous demandons donc à tous de ranger vos affaires et de bien vouloir nous retrouver dans l'entrée de la médiathèque afin de basculer ensemble au sein de la médiathèque de la peur. Tremblez, chers lecteurs, et à tout de suite. Attention, on vous regarde à tous les étages. <rire> Ton pire cauchemar Quand il y a des gens qui rentrent dans la maison. Quoi Ton pire cauchemar Sur bah, la fin du monde. Euh... c'est peut-être que quelqu'un m'enlève Je veux pas un extraterrestre. Ton pire cauchemar De mourir. Rêver que je me noie. D'être dans le noir complet de... et qu'il y a rien d'autre. C'est d'être dans la forêt, dans la nuit. Ben bah, ça m'arrive d'être au bord d'un escalier puis croire que je vais tomber. Tomber dans le vide. J'ai peur de la poupée Chucky. Euh, c'était une fois, j'avais rêvé, ça mélange entre une chenille et un mille pattes, mais avec plus de pattes, je sais pas, c'était bizarre. Et sur le coup, ça m'a fait très peur. Je sais pas pourquoi. Ah quand j'étais petite, euh, d'être poursuivie dans une, un couloir rempli de tapis par euh, un félagage, j'étais en Algérie, qui voulait me tuer. Euh, en fait, ouais, je, je suis sur mon lit, je n'arrive pas à bouger, mes yeux sont ouverts et je vois des, des personnes qui se déplacent autour de moi, qui essayent de me faire peur des fois et moi je n'arrive pas à bouger, donc ça fait, ça fait très très peur. Euh, ma mère qui me jette dans le train. <rire> Quand tu regardes un film et après euh, un film un peu qui fait peur et après euh, tu t'imagines wow. dedans. Ah oui. et eh bien ma plus grande peur c'est Iti. C est c est le, le, le non c'est la, la créature Iti en euh, lui-même il me fait il me fout la trouille c'est terrible et je l'ai mis du coup sur le mur de la peur parce que j'ai découvert qu'il y avait une petite image d'Iti. <rire> voilà il m'a bien fait flipper et voilà ouais. je l'ai mis sur le mur de la peur. Une situation qui te fait peur, une situation qui t'angoisse. D'être en plein milieu des araignées euh, D'être enfermé dans un lieu avec de l'eau qui monte. De rester toute seule à la maison. Perdre le contrôle de ma voiture. Euh, rester enfermé euh, dans un ascenseur. Une situation qui m'angoisse, c'est la mort des gens. Les hommes, c'est comme les chiens, ça meurt parce que ça a peur. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. De toutes les passions, la peur est celle qui affaiblit le plus le jugement. La peur n'est que dans la tête et pas dans le cœur. Quand on a peur, le plus sûr est d'aller en avant. ongles qui crissent sur un tableau noir euh, un les bruit. portes qui grincent un... un bruit de frein de voiture un bruit très aigu un grincement <rire> le bruit quand on toque à la porte un bruit euh... comme ça ah <rire> <rire> ma femme qui m'appelle. Un bruit de respiration. Euh, le silence. Quoi de plus lucide que la peur Tiens ferme et détends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Devant la peur, les plus braves deviennent des lâches ou des héros. Si on avait de quoi est fait notre peur, on pourrait sans doute s'en débarrasser. Et quelle serait ta solution pour sortir de la peur Qu'est-ce que toi tu ferais Face enfin, à une situation de peur, qu'est-ce que tu ferais Je crie. Je hurle. <rire> je crie et bah ben je cours. Ah, je m'en vais. Je sursaute, ouais. Je crie. Euh, je suis tétanisée. Euh, je pleure. Mmh. Inspiré, me battre, euh, l'écrire, puis m'en débarrasser. Moi je me dis que ça existe pas. Non, j'inspire, j'expire. Euh, ben, bah, je respire je me dis tout va bien. Euh, euh, soit je résiste, soit je peux euh, complètement paniquer. Hein. J'ai de la combattre, ah ouais. de, de la laisser derrière moi. Je pense à autre chose. Euh, je veux. la rejette. Euh, je sais pas parce que pour le moment, c'est jamais trop arrivé. Donc euh... <rire> ben, ça dépend. Des fois, j'essaye de, avec la respiration des fois, j'essaye en, en m'évadant la tête autre part, en écoutant de la musique ou en changeant d'endroit. Je dirais. Ben, des je respire avant d'entrer dans un endroit qui me fait peur après, j'ose et puis si je vois, ben, j'ose affronter peur. Exposez-vous à vos peurs les plus profondes. Après cela, la peur ne pourra plus vous atteindre. Un grand merci à tous les participants qui ont prêté leur voix lors de cette nuit de la lecture et nous ont confié leur peur intime. Au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux enregistrements et podcasts